Le vent des Globes serait menacé par les djihadistes Brezata OETRBROADEL 11-8-2016. L'affaire n'a pas été médiatisée à ce jour par la presse d'État. Mais les habitants des Sables d'Olonne en parlent librement. Une opération antiterroriste visant une cellule djihadiste aurait mené à la découverte de plans avancés contre la course maritime du Vendée Globe. Au moins deux personnes pourraient être concernées. L'une d'entre elles aurait été surprise sur le port des sables d'Olonne alors qu'elle effectuait des « mesures » sur place, ce qui aurait mené à son interpellation. Le domicile d'un des individus suspects aurait été perquisitionné par les forces de sécurité. Là, les enquêteurs auraient découvert des plans inachevés, ainsi que des fusils d'assaut. La population locale s'est étonnée du silence de la presse comme des autorités sur le sujet, même pour offrir un démenti. Devant se dérouler en novembre, l'événement n'est pas à ce jour annulé. Mais plusieurs fêtes l'ont déjà été, dont le feu d'artifice de la baule Arbaol en Bretagne ou encore celui de la Grande Braderie de Lille en France.